Voilà, on est parti. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette ouverture du coup. On va regarder Teen Box 2022. Il euh, y en a combien 6, 7, 8 Il y en a 8 On va se 8 tinbox. Objectif, réussir à choper au moins euh, une gouttelette, un dragon, un pot et 2-3 haches, ce serait cool. Après, au vu des ratios, euh, je ne m'attends pas à avoir des choses exceptionnelles. Et comme ça a été commandé sur euh, bah du coup, en cadeau de précommande, j'ai eu... La petite carte 3D, euh, Blue Eyes Dragon, qui, qui, franchement, en 3D, elles sont vraiment trop belles. Je essayer de la sortir de la sleeve sans l'abîmer. Ouais, comme ça, vous allez bien pouvoir voir l'effet que ça rend. C'est vraiment trop classe. Elle est vraiment trop belle. Hop Alors, j'espère qu'elle va nous porter chance, cette petite carte. Et on va commencer, du coup, avec l'ouverture de la première Tinebox. Let's go alors on va faire une petite entaille pour retirer. Est-ce qu'on ne se les ouvre pas toutes Si on va faire ça. Yo Cyberlink. On va toutes les ouvrir. On va sortir tous les boosters. Trois boosters par On va ouvrir ça. après on va enchaîner l'ouverture des boosters. On va faire ça. On va garder juste deux, trois boîtes pour faire euh, du rangement. Et puis voilà. Et hello les gens Comment ça Bah écoutez, ça va très bien, ça va très très bien. Hein. Les petites sont enfin arrivées, donc c'est cool, on va s'ouvrir euh, tout ça. Et il euh, y a de quoi faire. Là, je vais sortir juste du coup. Euh... Si la lumière ne fait que changer, ça va être la galère. Ah ouais, la qualité va être à chier à cause de la lumière qui fait que changer j'achète des, des petits spots lumineux ça ouais, a un coup. putain ça va en faire des boosters c'est simple 3 x 8 8 16 8 24 24 boosters à ouvrir et pas des petits boosters donc ça va faire voilà la vidéo de team je drop dragoon avec Dem girl et petit monde ainsi que fusion oui j'ai vu tu l'as dit euh, sur le stream de jubelia j'ai vu ça la nuit qui est tombé, est-ce que ça va être le booster de la loi? Nous verrons ça. On en a fait la moitié, il y a déjà là les boosters, quoi. Merci pour le follow, Vector. D'ailleurs, euh... ah si, l'alert box est coupée, c'est pour ça que je me disais aussi. On, on va la laisser normalement, elle s'affiche, ouais, voilà, comme ça en haut à droite. Heureusement qu'il y a, a Wizbot. Et euh, t'en as ouvert toi, du coup Yu-Gi-Oh, Yugi Yu-Gi-Oh Black. Et merci encore d'être passé au fait hier soir pendant le live, c'était sympa. Hop. Ça rend pas mal en déco. <rire> Ah putain mais et même avec le cutter Leur truc plastique à la con il est galère à ouvrir Heureusement que, que J'ai un carton et dans lequel Je vais jeter pas mal de choses Ah il y plus que deux En tout cas j'espère que la luck Sera de mon côté et Biscuit qui disait Je veux être là quand tu vas ouvrir Et qui n'est pas là, qui doit encore dormir Biscuit t'as un mec qui dort pendant des heures Je sais pas comment il fait je tout le temps et voilà allez viens là saloperie de plastique comme j'essaie d'éviter d'abîmer la boîte parce que mine de rien même les boîtes peuvent se revendre hein. allez. allez on va mettre tous les boosters de ce côté là ça va en faire par contre des cartes chaque année de façon euh, les box, c'est ce que euh, comment dire c'est les trucs que j'ai que j'achète en masse et là j'en ai acheté 8 c'est pas impossible que dans l'année j'en achète d'autres si j'arrive à en trouver d'autres et voilà bon bah let's go allez on est parti on s'ouvre euh, le premier booster est ce que ça va être la luck dès le premier Alors, statut, ange, azumi, Azuni, azurune. Ah, ok. Attendez, déjà pour le premier, on va légèrement augmenter. Est-ce qu'on va passer un flux à 60 Ce serait pas mal, un flux à 60. Il n'y a pas trop de lag et théoriquement, c'est censé être plus beau. Ouais, voilà, c'est bon. Ça fait à peu près le taf, voilà. Alors... Statue, ange, azurite, vous et I pousse basale de rose, mine d'étoiles, dilphome de master, jugement de marqué et masquerade. Ok, première super masquerade. donc On commence bien hein, avec le petit masquerade qui fait plaisir. On ah, va bah, juste, juste voilà, mettre ça à ma gauche, comme ça j'aurai mon carton de poubelle. Ah, du chat qui s'enroule. Oh là là là là du chat, j'ai toute la merde qu'elle s'enroulait sous mon... mon truc Go jouer Despia Ah non Ah non non Je joue pas Despia J'ai le deck Mais du coup ce sera cool D'avoir justement Le petit dragon ardent en plus Le livre de l'éclipse lunaire Deuxième super Et ensuite on passe aux ultras Si je dis pas de bêtises Avec auto <rire> Ok super La loutre en ultra Peut mieux faire Suivi de dépassement synchro Du caca Ok donc ce booster Ce booster qui pue Et en secret On aura donc Fusion préparée Ouais Un peu aux F tiers hein Impose FTR, la fusion préparée. Puis du FUVA pour euh, du coup de la rare. La petite FUVA. Ensuite, bateau sushi, carpe rouge volante, batteur léger de coller aux troupes, descente de coller aux troupes, euh, bête russe au téméraire, dernier rôle de la destinée. Ok. Pas si dégueu. Bah, quand même, moi je suis pas trop fan en vrai de fusion préparée, mais. Mais j'ai bien dit, mais. C'est une carte, euh, voilà, qui je, je sais qu'elle est qu'elle est aimée, puisqu'elle cote un petit peu. Enfin, elle cote un petit peu, je sais plus dans quoi elle avait été éditée de base. Pas bah, si dégueu. Bah, le FUVA qui fait plaisir, quoi, parce que bon, le deck FUVA, il a son coup, quoi. Il n'est pas donné, donné, euh, le deck FUVA. Donc, on, on, va on va voir. Alors, Albion, le dragon obscur. Chez Dragonité, euh, Gamalap. D'il <rire> et master Ils ont qu'à arrêter de faire des noms compliqués, sérieusement. Euh, du coup, on a du gizmek mythologique, Dragon armé du tonnerre level 3 alors coup final Gookie pour la première super de ce booster là Fuva Gabon en peine, ah bah alors ça c'est cool ce Fuva là qui est, qui est très fort et yo à ce qui arrive sur le live Fuva du coup est... Qui, est, qui est très forte celle-ci, celle-ci est très forte donc c'est tant mieux qu'on a réussi à choper, en ultra on a la carapace qui pue du pue euh, prédation Apex mouais, et du despion en, en secret, super puis l'éclaireur collé aux troupes pour la rare. Ensuite, bête rustre téméraire, la collée aux troupes, déverrouillage de la magie clé, bateau sushi, serpent de l'épée de nuit, bateau sushi... Attendez, c'est moi ou... Ah non, c'est pas le même bateau sushi qu'on a eu. J'ai eu peur, j'ai dit, ils vont mettre deux fois la même carte dans le même booster. Ce serait pas ouf, hein. Ce serait pas ouf. Déjà, la fuva qui tombe, c'est cool. La fuva qui tombe, c'est cool. Allez, on continue. Alors, avec Eda, la magicienne du soleil. Allez, la petite mise au point, ça serait cool que tu te fasses. Pourquoi Ok, il est vraiment sur les cartes en dessous plutôt que d'être sur la, la carte qu'il faut. Ah, mais ça, c'est parce que luminosité est en train de changer. Le soleil, il vient, il se barre, il vient, il se barre. Du coup, ça fait de la qualité caca. Mais ça, c'est chiant. Maintenir l'autofocus. Allez. Bon, bah désolé. Ça, parce que le soleil, c'est de la merde. Bon, on voit la carte. Donc, Eda, la magicienne du soleil. Euh, source chaude cachée de l'extrême-orient. Cuisson du crâne serviteur. Dragon armé de l'éclair. Bugine d'essence. Passage vers un royaume mythologique. Espèce croisée du solaire vigne. Mais bon, celle-ci, euh, merde, du coup, je vois... Ah putain, je vois plus rien, ça brille pas. Bon, tant pis. Euh, la première su super, du coup, espèce croisée solaire vigne. Ensuite, du coup, du paléo pour euh, la, deuxième, euh, la deuxième super. Et ensuite, oh, dragon armé level 10. Ok, là, je suis plutôt content pour, euh, pour l'ultra. Bénédiction des lutins euh, pour les incantations, j'imagine. Rituel, lumière. Oui, je pense. Je pense, je pense, je pense. Oh, putain, le dragon blanc aux yeux bleus en secret. Nice, ça, c'est cool. La blue eyes en secret. Non, mais... Eh. Je vais désactiver l'autofocus parce que là, du coup, c'est la merde. Voilà, comme ça, vous allez mieux voir. Eh, N'est-elle pas magnifique N'est-elle pas grandiose Franchement, voilà. Et preuve de proufla. Pour rares. Et ensuite, bah, du collé aux troupes, du clé, du pendule on s'en bat les couilles, du bateau sushi, du serpent de mer. Merci Roll pour le follow et du The roi. Euh, attendez, je vais brancher pour essayer de vous mettre une petite lumière un peu mieux et même pour moi voir les... Euh les raretés ça sera mieux Parce que là j'ai plus du tout de lumière du Donc là c'est la galère Alors là ça fait trop de lumière Ce sera suffisant Je pense que ce sera suffisant Normalement au niveau de la qualité Voilà ce sera beaucoup plus beau Nickel Eh c'est marrant hein Quand je vous ai dit que la carte 3D Blue Eyes Allait me porter chance Arrête c'est l'artwork du manga Ah mais elle est belle hein Franchement elle est très belle Je suis bien content de l'avoir eue. Alors ensuite, du mythologique, euh, du laser effaceur, du psychique, du coup, euh, ça on s'en fout. Tango armé level 3, mythologique, euh, romain, machin là, marqué en blanc, donc pour le deck marqué. Daphné, c'est vraiment je ne sais même pas comment qu'il avait réédité ré en ré ré ré super. Du Trap Tricks, <rire> ça c'est cool. Ça c'est cool. Euh, AI euh, vous rencontre, donc ultra, Éclat, poussière d'étoile en ultra, et un secret, on aura. Oh le dragon rose rougeâtre. Bah justement, hier pour le fun, avec ma femme, on on, jouait, euh, on a fait quelques duels, hier ou avant-hier, je sais plus, hier je crois. Et euh, du coup, j'avais joué le dragon rose, euh, le, deck, le deck rose, et je lui disais qu'il me manquait celui-ci, et je suis content, il y est. J'ai réussi à l'avoir en secret. Et donc du coup, derrière, force de Zexal, magie rend plus pour Lara. Deux de magie clé, euh, ok, du machin, du caca, bateau sushi, téméraire, et du insecte shinobi. Il nous reste encore énormément de boosters parce qu'il y a énormément de boîtes. Aujourd'hui, elle est cool ouais. Bonjour bonjour à ceux qui arrivent sur le live. Alors confiance exal, à ah, du tribri, euh, ok <rire> <celle> guide. <rire> je poussais déjà je sais pas combien d'exemplaires. Euh, Dragon armé de l'éclair, du bateau sushi encore toujours. Curry à sens unique, art du grand rituel pour la première super et du jet de glace, ok, euh, why not, jet de glace encore, hein. tu combien de boîtes 8, et donc euh, Lina, la charmeuse euh, chatoyante, donc la link 2 pour euh, l'ultra, et derrière nous avons la sec, putain ils l'ont réédité en ultra, oh, elle est pas belle. oh putain, allez, premier doublon pour la secrète, oh là là, puis... Eh non mais ce booster là, finalement c'est pour avoir la même, du collé aux troupes, encore du collé aux troupes, du bateau sushi, du magie clé du bateau sushi, du magi-clé. Après il y a de quoi faire le deck magique hein, par contre. Ça c'est cool. <rire> Merci beaucoup. Alors, euh, Eda à nouveau. Albion à nouveau. Et Yamou de Halal. <rire> du femme de master, là, du psychique, du mythologique. Alors, coup final Gookie pour la première. Super. Et derrière, nous avons Wii essence Et Là le plus important, les ultras. Nous avons transporteur d'assaut DD. Et derrière, nous avons nous avons nous un avons monstre à effet. 3600, Nibiru Nibiru, un petit ultra Nibiru qui fait plaisir. Et derrière, Albion, le dragon marqué du coup en secret. C'est pas dégueu. Un sortiment de monstres pour Lara. Et marqué de bonne humeur. Bête rustre, téméraire, insecte shinobi. clique Miolus. miolus, pardon, verrouillage de magie-clé et du pendule, le caca. Donc voilà, c'est pas ouf. Hein. C'est pas ouf, c'est pas ouf, c'est pas ouf. Là, euh, bon après le Albion, ok. En vrai pour l'instant, pour l'instant, un secret qui valait vraiment le coup, c'était le Blue Eyes. On a réussi à choper le Blue Eyes, deux roses noires, Albion. On va voir, on continue. Ouais, le, Ni le Nibiro fait plaisir. Le Nibiro fait plaisir. Alors, Fem, jugement du marqué, mythologique, euh, Gigarda Cordius, le Dilman Triphasé, la Daïe de l'Emplacement et le Cylindre de Magie. Alors celle-ci je la voulais donc c'est parfait, mais il me faudrait encore deux autres. Donc la première super et ensuite Fantôme de Défun et fraîcheur Lunaire, une entrappe. C'est toujours ça de prix. Alors du Miradora en Ultra et derrière nous avons le Garde des Abysses. Ok putain mais que de la merde et derrière nous avons... Voilà Dragoon Voilà Allez hop on coche Dragoon que je voulais avoir en fois une. Il ne reste plus qu'à avoir deux haches et un pot mais déjà le Dragoon c'est cool. Dragon qui ressort, euh, ça c'est cool. Ça c'est cool. Et ensuite euh, du monde virtuel que je suis pas fan. Du magic clé, du aux troupes Alors, aéro fait 3. Et d'insectes, euh, liens pommes, euh, du jet de glace. Les, les communes, on est d'accord, on s'en bat un peu les couilles. Il y a des trucs pour euh, terminer les decks, mais les communes en soi. C'est pas euh, ce qu'on cherche le plus. quoi. Alors, Diflom de master. Du psychique, par contre, les cartes sont euh, dégueulasses. Je, je me demande si au niveau de l'impression. Ouais, elles sont plein de défauts. Je sais pas si vous arrivez à voir tous les petits points qu'il y a à l'arrière. là. Elles sont pas ouf. Hein. L'impression, c'est toujours. Le... Donc, du psychique, du mythologique, du porteur du guisemet, quoi. Euh, Source au chaud d'extrême-orient. Et à nouveau, du coup, en super, notre ghost, une autre une trappe. Du trap tricks, donc on a déjà eu. Alors, du DDD, on n'en a pas encore eu en Ultra. Et derrière, nous avons Héritage de la Lumière, qu'on n'avait pas encore eu. Donc, c'est parfait. Et euh, Grande Polymérisation en Ultra. Alors, je ne connaissais pas du tout cette carte. Peut-être détruite par des effets de carte. Cette carte, cette carte attaque un monstre. Ah, ah, ah. Ok. Main au terrain, C'est pas mal. C'est pas mal pour refaire un ultime Revolosible. <rire> Parce que... Fils <rire> en métal, para, du Fuva... Euh, Wolf euh, Wolf Rayet Despia Bateau Sushi Fuva Papier Fuva Et bataille de Magiclé. Et mine de rien Mine de rien On commence à, à faire fondre les boîtes On a dû même pas ouvrir encore la moitié là je crois Non a, Ouais non on a pas encore la moitié Alors du Gizmec Pour Social l'extrême Orient FEM Gizmec Mythologique Constellé Du Trap Tricks Un nouveau Celle là on a déjà le Playset, Ça y est ça ah oui, mais ça va vite, hein. Art du Grand Rituel. Alors, bénédiction des lutins qu'on a déjà eu pour l'ultra. Et, et, et, le Sphinx Gardien Pharaonique. Ah non, mais on s'en bat les couilles de celle-là. Ah, du Evil Twin. Oh, la ligne 4 Evil Twin. Qui fait plaisir avec derrière du Chronomal. Bon, ouais, bon ça, pas euh, bah, ouf. Ensuite, bateau Sushi. Serpent de mer. Euh, calamité Majestus. Du Fuva en piège. Carpe rouge volante. Et du Coléotroupe. Donc, bon, jusque-là... Euh Là, la Evil Twin, la Evil Twin, elle, elle, elle fait le café. La Evil Twin, je vous jure, elle fait le café, c'est un truc de fou. Alors un nouveau Fem, putain, mais si j'ai, je crois que j'ai dans chaque booster presque. Du Gizmek, du mythologique, du constellé, euh, bah, du Triphasique, de Despian. Alors espèce croisée solaire Vigne, oh, super. Un nouveau euh, Masquerade de Dragon Ardent. mais bah, je crois que c'est on a aussi le playset de Masquerade hein, du coup. Dragon en en level 10, ça fait la deuxième fois du coup, là pour l'ultra. Et euh, bah, l'INA, à nouveau, chameuse, chatoyante. Et derrière, lien dans les Vrains. On s'en bat les couilles. <rire> barrière de glace que j'ai déjà. Euh, alors, que j'ai pas eu dans les teams, mais que j'ai déjà en Donc, euh, je suis pas trop intéressé par une, par une rare. Bateau sushi, bateau sushi, jet de glace, héros de la destinée, conduit brave et semi-solaire vigne. Semi-solaire vigne, à savoir que j'en ai acheté trois avant qu'on. Le... Quelques jours avant que ce soit révélé euh, de ce qu'il y a dans la. Dans la box, donc j'étais un peu dégoûté. De toute façon, c'est toujours comme ça. Dès que je veux acheter des cartes, elles sont dévoilées dans la prochaine extension qui sort. Donc je franchement, il faut que j'arrête d'acheter des cartes unités Alors, Guitare Grandoie à nouveau. Euh, du Metal fuzz, Carillon Sans Servant. Cuisson du Crâne Serviteur. Du Gizmec. Euh, Bête Mystique de la Forêt. Cri du Marqué. Pour la première rare. Suivi de Hirondelle Lente. Ok. Suivi de il vous rencontre et, et, et du fuvain est au camp pour l'ultra et la secret ce sera dragon rose châtaigne et ça c'est cool ça c'est cool parce que ben elle est hard à choper donc c'est nice euh, et le grand Éclat on s'en fout du Farstar ça c'est cool du despion on s'en bat les couilles, de Sionette cascade bataille Magique les et flip gelé et carpe rouge volante qui joue carpe rouge volante sérieusement est-ce que vous connaissez des decks avec carpe rouge volante ah il y a des cartes comme ça je vous jure hein. Je sais pas d'où elle vienne, mais... Qui, qui s'est dit, ce serait cool de faire une carpe avec la bouche à Nikki Minaj comme ça. Vous... <rire> Bref. Mythologique, FEM, Confiance Zexal, euh, Du Gigaboros, Alliance Zexal, euh, Dragunité, Ah, Cylindre de magie, nickel, je voulais en x2, donc c'est nickel. Épiste binaire, je m'en fous un peu, mais bon c'est du cyberse, donc c'est cool. Et derrière, nous avons Construction Zexal pour la première ultra de ce booster, suivi de Danger, Trouble et Meute. Et ça c'est bien, le terrain danger. J'ai prévu de faire le deck et... Non, non, non, ça c'est triste par contre. un Deuxième blue eyes en secret, on peut pas avoir la magicienne ou le... Ça va partir à la vente. Parce que je ne le veux qu'en fois une. Donc ça va partir à la vente je pense. Et le châssis magie magique. Ensuite descendre de coller aux troupes, d'espions. Ça y est quand même. Machin, coller aux troupes et magique. Oh je suis triste. Ah sur ce coup là je suis triste. Deux blue eyes. Il y, y en a que je crois qu'ils en ont eu zéro en plus. Donc Je trouve ça vraiment triste. Putain, je pouvais pas voir le magicien. <rire> du Gizmec. Du Brise Glace. Du Chronomal. Ah, Bête Sacrée Hyperion. Pareil, que j'ai acheté en x3 il n'y a pas longtemps. Donc, super. Jugement de marqué. Euh, Trahison mythologique. Et du Fuva. Estri pour la première rare. Suivi de Evil Twin. Et ça, c'est cool. Super rare, pardon. Euh, ensuite, Éclat Poussière d'étoile pour la première ultra. Et suivi de... Le dieu céleste ressuscité. Alors ça, c'est ce qu'il me faut aussi. Il me faut les, les les magies pièges pour les dieux égyptiens parce que j'ai mon deck d'égyptien. Il faut que je le consolide. Derrière des un secret, on a fusion préparée qu'on a déjà eu. Suivons-lui. de dragon armé du flash pour la rare. Donc voilà. Bateau sushi, scène cascade, festival farstar. Voilà. Après on les connaît. Ah et celle-ci qu'on n'a pas encore eu magie en magie clé. Et voilà. Le reste, on les a déjà eu. Ah ouais, ces cartes support sont très très bien pour les dieux. C'est un truc de fou. Le piège cipher qui qui permet d'avoir un bon slifer Ah mais tout à fait. Donc on a déjà eu Despiants. On a déjà eu euh, Les Guitaristes de l'extrême. On, on va faire un autre tas. Metal Force, Sorcière-Vent, crâne Serviteur. Et Hirondelle Lente. Du coup en rare qu'on a déjà eu aussi. Euh, pégase on l'a pas eu. Mais je suis pas trop fan de ZW et Pegas. Héritage de la Lumière. Pas mal en ultra. Suivi de... Le Just. Dieu... Ah alors là. <rire> on l'a déjà en fois de Bon ça part sur un petit deck Sliffer. Et Seigneur de la prison divine. Qu'un monstre rocher. Alors je sais pas ce qu'il fait, je sais pas si c'est fort. Vous pouvez me le dire si c'est fort le seigneur de la prison divine. Et ensuite du téméraire destiné euh, du Fuva, du bateau sushi, zone de soins danger, voilà. Seigneur c'est pour Edlich. D'accord, ok c'est joué dans Edlich. Parce que je l'ai jamais vu en fait. C'est pour ça. J'ai un fantôme un mec à Edlich et... Ensuite, Guitare, Girondin, Dragon armé de la foudre, Carillon, sorcier vent, statue ange, azurine, guizmec. Euh, Sagittaire. Alors, Daphné. Un ballon. Épéiste binaire qu'on a déjà eu. Et Prédation Apex. Et pas Apex, le jeu vidéo suivi de... Ok, c'est un monstre. 2400-2000. J'ai cru que ça pouvait être un dragon noir aux yeux rouges. Et je sais pas pourquoi j'étais content. Et ainsi que... Oh, la magicienne Mais oui, messieurs-dames, la magicienne, on l'a dit. On l'a dit. On l'a dit, la magicienne, elle est là. Plus que le magicien sombre. Voilà. Aquamador de glace. Et du Despia, Evil Twin calibre roquette, on n'avait pas encore eu calibre roquette, ah pareil, coller aux troupes celle-ci on l'avait pas eu la ligne 4, est coller aux troupes celle-ci, on va pouvoir faire le deck, coller aux troupes. ah non mais <rire> je ne vais que décoller aux troupes allez, qui l'avait colle la magicienne ah mais ouais là vous étiez nombreux ça rare, trois cartes bandai ensuite, ah bah écoute sur 8 in sur 8 in, voilà quoi, bah, après j'ai pour l'instant j'en ai qu'une de... que... que je voulais vraiment, Ah si je réussis à en choper d'autres, sorcière vent Albion à nouveau, euh, voilà, ça on s'en fout les communes, ouais. alors la ghost, celle-ci elle est géniale, la fille fantôme de grenouille effrayant, en rare, et suivie de Mechabot, que sympa Mechabot, plus qu'un pot de prospect c'est nickel, j'avoue, je suis assez d'accord, on va voir si on va l'avoir, mais non, DDD, et derrière le migrateur dimensionnel, donc on s'en fout, et oh putain le terrain Fuva, le terrain Fuva c'est pas dégueu non plus, honnêtement c'est euh, un potentiel oui, et euh, du coup, les aux troupes euh, pour la rare. Ensuite du Magistus, euh, du jet de glace, du jet de glace, du lien pomme du jet de glace. On s'en bat les Nuki. Allez, on continue. Curie à sens unique pour euh, la commune. Métalphose, la la la la la la. Hop Faucheur, Fantôme et Cerise Blanche. Le pot, tout le monde le veut. Ben, c'est celle qui coûte le plus, donc forcément... Hein. Alors une entrape le bateau sushi euh, normal, je sais pas s'il si est joué le normal, si, si il est joué il est obligatoire euh, pour, pour bien tourner et j'ai vu que c'était une magie j'étais content mais non, souffle des acclamations, rituel et derrière c'est un monstre, 2002-2002, Skylar du rocher de guerre, c'est pas dégueu parce que elle est magnifique comme carte je trouve monstre rocher de guerre, donc je suis assez content de l'avoir en ultra et Albion le dragon marqué pour la secrète suivi de Chevalier de mes couilles. <rire> Coller aux troupes, du roquette, du magie clé, après ça on s'en fout. Ouais. C'est des trucs qu'on a déjà eu. Il reste quand de boosters 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il reste 8 boosters. à ah, elle seule, elle ne plus, plus de deux teams, donc juste pour se rembourser, c'est cool. Ah non, mais j'ai prévu de jouer Fuva, enfin de, de m'amuser à jouer Fuva. Donc euh, là, ça pourrait me permettre de terminer le deck. Du crâne serviteur, du psychique mythologique, naninana. Alors. On commence du coup avec la première super rare avec le monde virtuel. Crit du marqué. On l'avait pas encore écrit du marqué, donc ça c'est cool. Je parle du pot. Ah, ou le pot, oui. Le véritable dieu du soleil parfait pour rat. On n'avait pas encore, parce qu'on a vu deux sliffers, on n'avait pas encore eu un seul rat. S'amuser et jouer Flander dans la même phrase. Bah oui, moi je les joue pur. Donc, euh, tu sais, il n'y a pas d'intrapson dans mes decks, donc oui, c'est pour m'amuser. Et derrière, un que genre d'homme, on s'en qui les... okay. Et encore une fusion préparée. Putain, mais la fusion préparée. Trésor pendule. Et après donc jet de glace, euh, on a déjà eu tout ça. J'ai perdu, il reste combien de tines <rire> Bah là, en soi, j'entame l'avant dernière tine, il en restera encore une en gros. Euh, Sorcier vent, bateau sushi, Anna Shugaflex, la garette, la machin, et là. Alors Evil Twin pour la première super. Encore du Daphné Valon qu'on a déjà eu. Et parfait On a la magie, magie d'obélisque On a eu les trois cartes pour les dieux égyptiens, les trois nouvelles cartes support qui étaient exclusives dans les teens. Et ça par contre c'est cool. Un nouveau Skyler en, en ultra. Ah euh, oui, c'est bon, je me suis pas trompé. J'ai cru que je, je, je, je, je, je m'étais trompé dans les raretés. Skyler qui est magnifique. Et, et ouverture du marqué. C'est pas dégueu. En vrai, j'ai des bonnes cartes. Honnêtement, j'ai des bonnes cartes. Après niveau rentabilité, euh, pour l'instant, euh, voilà. Par contre, le Evil Twin, la ligne 4, en vrai, qui est tombé. On va faire le point après à la fin. Alors, du Gizmec, mine d'étoiles, brise-glace, tatatat. Alors, un nouveau Daphné qu'on a déjà eu. Le roi des bêtes déchaîné Mais oui, on l'avait pas encore eu, le roi des bêtes déchaîné, ça c'est cool. Attention, un nouveau Skylar. Mais Skylar, j'étais content d'avoir une fois, mais pas dix. Contrat avec les abysses. Et... Un deuxième dragoon. Je crois que c'est le deuxième, hein, si je dis pas de bêtises. On va regarder ça. Hop... Tac, tac, tac, tac, tac, tac. Mais je crois que c'est le deuxième dragon qu'on a eu. On l'a eu, je crois, dans les débuts. Je l'ai vu dans les débuts. Non Je n'ai pas encore eu dragon Si, voilà. C'est mon deuxième dragon. Ok. On va voir <rire> Scaler une fois, mais pas 15, exactement. Euh, allez, dernier booster de l'avant-dernière tin. Et après, du coup, on entamera la dernière tin box. Et le pot n'est pas tombé sur 8 tin. Alors, jugement du marqué. Euh, tac, tac, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Et alors, livre de l'éclipse lunaire. On l'avait déjà eu lors de la toute première team qu'on a ouverte. Du sage armé, on s'en fout. Et, et Aïe vous rencontre pour la première ultra, on s'en fout. Monstre, 14000. Raptor de Ferrari, quoi. Putain. Et la magicienne qui retombe. Non, mais c'est pas vrai. Voilà, c'est ça le truc. On a deux magiciennes, deux Blue Eyes. Et lui les... Oh, putain, linge piégé. Ok, c'est dommage que, que j'ai pas eu d'autres euh, Dragon J'aurais bien aimé. Et après, bon, bah, tout ça, on, on l'a déjà vu. Bon bah on entame la dernière tin. Let's go. Ripé, rip le Red eyes. Attends. Hey, hey, il reste 3 boosters. On entame la dernière tin. Ok. Roulement de tambour. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est parti. Du Innister. Pour la première rare. Et Épée Binaire. Pour la première super rare, pardon. Ensuite. Enfant des Ténèbres Innister. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Et Oh, Genèse dogmatique. Putain, mais c'est les ultras les plus importantes. et Ah, le terrain FUVA. Ça, c'est cool. Le terrain FUVA. Euh... Le terrain FUVA en plus. Mais tu cherchais quoi, toi, du coup euh, Un peu tout. Un peu tout. Et Seigneur Ex Lavalval. Et après tout ça, on s'en fout. Un peu de tout. Ouais, c'est les boosters qui, qui, niquent, qui sont en train de niquer la la qualité. Un peu de tout, je t'avoue. Hein. Principalement impôt, H. Euh, OH et euh... après euh... Dragoon, donc ça, j'ai bon, je l'ai eu. Les, les artworks euh, du manga, du coup, Blue Eyes Magicien et compagnie. Et euh, bah, le support pour euh, les dieux égyptiens. Donc euh, là, jusque-là, ça va quoi. Alors Romarin. Attendez, tac, tac, tac, tac, tac. Alors, Vouivre rayonnante. On a la Vouivre rayonnante en première. Super rare. Gouttelette et le roche aussi. Bah, bien sûr! Du méca bot. Allez, j'espère que tu me les as top. Et non. On a droit à Pérenne. Ok, je sais pas ce qui s'est déconnecté de mon PC, mais ça s'est déconnecté. Dragon Louette. <rire> Et. Putain, mais c'est pas vrai. J'ai que de la merde sur les Ultras. Et du d'espion. Mais qui joue d'espion Tu vas. Et caca. Et c'est le dernier. Non, je me suis même pas rendu compte. On est arrivé au dernier booster. On n'a même pas eu un orage. On a même pas eu une gouttelette. On a même pas eu une hache. Wouah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est des armées. Bah, les joueurs méta. Hein. <rire> tout à fait. Tout à fait. Sage armé pour la super. Le FUVA pour la super. C'est le dernier booster. Hein. Donc, euh, reconstruisseur. Je ne l'avais pas encore eu parce que je l'ai trouvé belle. Mais je t'avoue, il y avait d'autres cartes plus importantes à avoir. Et derrière, c'est une. C'est une. C'est un monstre. mille 3. C'est le FUVA token. Et en secret, on a du Dritron. Et donc, après, c'est de la merde. <rire> plus en métal post et du bateau sushi et compagnie. Bon, on va faire le point. Putain, enfin, il va y en a avoir des cartes à ranger. Heureusement qu'il n'y a pas que les classeurs. On va regarder, on va faire vite fait le point du coup sur les supers. Donc du Fuva, du ZDS, du Mechabot, et Épéiste, Minister, du Sonavalon On a du Evil Twin, du Marqué, du bateau sushi. On a quand même eu euh, deux Antraps. Bon, après, on n'a pas eu H, mais euh, voilà. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas toutes mises en ultra. Du FUVA. Le fuva, par contre, c'est vraiment le truc en plus du Despion. <rire> Celle-là, on l'a eu. <rire> je crois qu'on a eu le Play 7 de celle-ci. Euh, je t'aime même pas qu il qu'il y avait du gookie qui avait été réédité. Mais celle-ci, par contre, en fuva, elle fait grave plaisir. Ça, c'est vraiment le, le plus, quoi. Et euh, bah du mascarade, mais bon, mascarade, on les avait déjà. On va regarder dans les plus caca, c'est-à-dire dans les rares. Même s'il y a quelques trucs en rare qui sont sympas, comme ben euh, linge. Linge, en vrai, c'est vachement cool. Euh... Ouais, non, il y a du magic -clé vite fait, mais non, en fait, les rares, c'est plus du cul, quoi, c'est violent. Si, voilà, il a FUVA, le... niveau 1, quoi, mais... Bah, Ash, ogre et belle sont en secret, mais bah, oui, mais bon. Bah oui, mais bon. <rire> en ultra, bon, bah, voilà, là, il y a... Là, l'ultra, je veux dire, il y a vraiment des, des petites pépites aussi en ultra, hein. Bah, déjà, Skyler, elle hein, est magnifique en ultra, comme ça. Euh, les cartes pour les égyptiens, on a réussi à toutes les avoir. D'ailleurs, Obélisque, on l'a passé, je crois. Ah, j'ai eu deux fois... Ah non, il est là. Le dieu de la rune destructeur. Voilà, ça c'est con, j'aurais voulu les avoir en playset, mais bon, véritable dieu soleil. Après, pour faire euh, pour voilà, le dieu, on l'a eu en x2. Donc bon, on va pas trop se plaindre. On a eu le terrain danger. On a eu quoi d'autre de sympa là-dedans Le bah, dragon Armée du tonnerre, on l'a eu en x2 ou trois 3 je crois. Donc ça, c'est cool. Un petit Nibiru qui est tombé. Et... Le deuxième, il est là. Et c'est tout, quoi. La loutre en ultra. Je veux dire, qui joue là la... Bref. Allez. Hop. Et on va regarder les secrets. Les secrets, on a été euh, plus ou moins gâtés. Mais bon. Dritron. Despian. Euh, le terrain FUVA. La magicienne, du coup, qu'on a eu en x2. Avec un dragon. Enfin, deux dragouns du coup. Fusion préparée. Sérieusement, je ne sais pas quoi. Mais on s'en bat. Vraiment, je ne me les couilles. Albion. FUVA. La magicienne, du coup, en x2. Seigneur de prison. Fusion préparée. Le Blue Eyes. Alors, le Blue Eyes, moi, ouais, quoi, enfin, l'artwork, je sais, c'est l'artwork du manga, tout le monde bande dessus, mais moi, je m'en fous un peu de cet artwork-là, je trouve pas très beau. Bon, bon, dragon rose châtais, oui. mais là où je suis le plus content, et là, vous êtes fou de ma gueule, c'est d'avoir eu, avoir, réussi à avoir deux dragons Rose rougeâtres. Voilà, c'est tout. <rire> c'est juste ça, moi, qui me fait plaisir, vous voyez Donc, voilà. Voilà, voilà. Bon, allez, pour YouTube, c'est terminé. Euh, c'est lequel, YouTube <rire> J'ai ça, putain, ça fait 30 minutes, quoi.